Et donc bonjour à tous, euh, qu'est-ce que vous faites ici euh, En fait cette vidéo, c'était une vidéo que j'avais promis il y a très très longtemps, il y a, des, il y a de, de cela euh, une décennie, voilà, une décennie que j'avais promis que je ferais cette vidéo sur Inazuma Eleven 2, Tempête de Glace, euh, petit flashback d'il y a 10 ans et un jour... Il y a 10 ans et un jour, je sortais ma vidéo comment recruter Shadow sur Inazuma Eleven 2, euh, Tempête de Glace. Et j'avais promis à l'époque que je ferais une version euh, faite à l'émulateur et non pas euh, filmée euh, directement sur la DS. Une version un peu plus propre. Et bien, euh, aujourd'hui, nous allons réaliser ce tutoriel. Voilà... Mieux vaut tard que jamais, je ne le pense, et pour fêter les 10 ans et un jour de euh, ma vidéo Comment recruter Shadow, je vous sors donc sa version remake. Voilà, c'est voilà, c'est un petit cadeau, c'est comme ça, c'est bonus. J'espère que personne ne verra cette vidéo, mon dieu. Euh, mais voilà. Alors pour ça, l'étape, la première étape, c'est euh, que vous devez euh, avoir terminé le jeu. Voilà, Lorsque vous avez terminé le jeu, vous allez vous retrouver dans cette situation où l'entraîneur d'Orléans, donc l'entraîneur de, de Tsunami, va, va, va vous dire du coup de, de faire les matchs amicaux. Voilà. Bon là c'est parti, on est parti pour faire les matchs amicaux, vous connaissez, ça va être long. Mais euh, bien sûr je vous mettrai ça en accéléré, on va, on va pas tout, euh, tout se taper tous ensemble. Allez, à tout de suite. Vous verrez donc que vous allez devoir affronter l'équipe carte et vous allez devoir remporter le match. Cependant, il va falloir que vous gagniez avec une équipe composée uniquement de joueurs de type R. Je vais donc aller composer une équipe uniquement de joueurs de type R. Une fois l'équipe de carte battue, il va falloir que vous alliez battre l'Institut Occulte ainsi que le Collège Cybertech dans les matchs du Football Frontière. Ce n'est pas bien compliqué. Euh, oui, non, pardon, excusez-moi. Là, occulte tu euh, occultes le, le, le collège Cybertech. Mais il va falloir aussi que vous attaquiez à l'équipe euh, de Kirkwood. En fait, il faut terminer l'intégralité des matchs du FF. Et on va les faire ensemble. C'est parti. Une fois cela fait, rendez-vous à la caravane et il va falloir recruter deux joueurs. Hop, c'est parti. Un premier transfert depuis euh, l'équipe de Cybertech. Nous allons recruter Thomas Feld. C'est parti. Et pour cela, nous allons nous rendre à Hokkaido. Voilà, bon, pas très compliqué à, à recruter. Une fois cela fait, vous allez retourner au sein de la caravane. Et nous allons recruter notre deuxième joueur. Un transfert également venant de Kirkwood. Il s'agit de Malcolm Knight. Nous allons donc nous rendre à Anara. Voilà. Thomas Feld et Malcolm Knight nous ont rejoints. Nous allons pouvoir euh, les intégrer à notre équipe principale. Donc les quatre premiers joueurs là. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, euh, nous allons nous rendre à la tour de Dier TV. Dire TV. Juste ici. Voilà. Et nous allons monter au sommet de cette tour. Et ensuite, nous allons nous rendre au sud. Juste ici, il y aura un coffre. Voilà. Vous obtenez Shadow Zorus Simmery. Voilà, parfait. Nickel, on en avait besoin. Une fois cela fait, nous allons nous rendre euh, à Tokyo, à la tour. Et nous allons rentrer au sein... De ce petit local et il y aura Shadow. Le voilà. Alors là, on est bloqué. Euh, Qu'est-ce que oui Voilà. Et nous allons pouvoir le recruter. Qu'est-ce que tu veux Rejoindre ton équipe J'aime vivre dans l'ombre. Jouer au football, c'est entrer dans la lumière. Hum, tu me plais. Mon côté obscur ne te fait pas peur. Je veux bien jouer avec vous. Mais attention, n'essaie pas de sonder les profondeurs de mon âme. Tu pourrais ne pas t'en remettre. Shadow vous rejoint. Et voilà, nous avons recruté Shadow, Simarian dans Inazuma, Eleven, 2, tempête de feu, tempête de glace. Voilà. Bon, vous imaginez bien euh, que je ne faisais pas ce tutoriel pour passer l'info. Mais euh, plus, ça a un côté symbolique. Voilà, ça fait 10 ans et un jour qu'il était sorti... Euh, cette vidéo, la première version de cette vidéo, et puis bah, euh, le temps passe, le temps passe. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous remercie si vous avez regardé la vidéo à l'époque. Et euh, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis bah, à bientôt, je pense. À plus.